Restez sur place. Vous allez devoir entrer dans le site, le cartographier, réactiver le protocole de sécurité dans la salle de contrôle, et récupérer ce que vous pouvez. Mais, Mais d'abord, vous devez atteindre l'entrée. Je vous jure, je l'ai vu bouger, hein, Attends, on va pas se barrer alors qu'il y a des caisses de matos qui nous attendent là-dedans Ok, putain, ok Encore en un essai, et puis basta Tiens, tiens. Apparemment, il y en a d'autres qui s'intéressent à ce qu'il y a derrière ces murs. Maintenant, allez ouvrir la porte. Vous allez devoir traverser le checkpoint pour atteindre le site contaminé. Une fois à l'intérieur, vous devrez dresser une carte de la Dark Zone Est. Site d'analyse cartographique détecté. Mettez-vous en position et faites un scan. Vous avez de la chance d'avoir Isaac avec vous, surtout dans une situation pareille. Avant, je vivais à côté de Capital Station. Quand l'épidémie a frappé, j'ai demandé à intégrer l'équipe de quarantaine. Elle était essentiellement constituée de secouristes. De gens qui voulaient donner un coup de main. On le dépôt de vivres, les morgues qui contenaient les corps contaminés, et les conteneurs remplis de DC-62. J'ai eu de la chance. Mais ça n'a pas été le cas de la plupart de mes amis. Analyse de zone lancée. Carte mise à jour. Stock de matériel à proximité. Je vois que vous vous dirigez vers le camp militaire. Méfiez-vous de ceux qui cherchent à récupérer le matériel abandonné. Ils trouvent parfois ce dont ils ont besoin. Mais ils en payent le prix. L'avidité peut être une motivation puissante. Pour moi, c'est comme un démon qui vous possède. Une fois reconnu, il est déjà trop tard. Bref, faites attention à vous. Allez, laissez gagner Site d'analyse cartographique détecté. Vous devez partir avec une carte complète du site. Allez-y et faites un scan. analyse de la zone en cours Apparemment l'écho est localisé près de la morgue Passé. Il y a eu une explosion. Vous pouvez marcher. Mettez votre main autour de moi. Qu'est-ce que tu fous Il faut partir d'ici. Elle a besoin d'aide. Cette saloperie jaune se répand partout. Tu veux y passer, toi aussi? Je ne peux pas la laisser là. Il faut y aller. Bouge Quand l'accident s'est produit, on n'a pas eu le temps de faire des recherches pour déterminer la cause de l'explosion. Désolé pas lié à la mission. Allez au poste de contrôle. Les commandes du système de sécurité sont dans ce bâtiment. Avant que les derniers volontaires quittent le site, ils ont désactivé le système afin d'isoler. Une fois que vous aurez atteint le poste de contrôle, vous devrez trouver le panneau de commande principal et... Activé. Activation manuelle requise. Parfait. Les systèmes de sécurité de la Dark Zone Est ont été réactivés. Il ne reste plus qu'à remettre en marche les tourelles au checkpoint. Matériel contaminé détecté. Lors de l'évacuation, un certain nombre d'armes modernes et puissantes ont été abandonnées. L'armée voulait s'assurer que cet équipement soit bien protégé. Ces armes sont maintenant à la portée de tous ceux qui osent pénétrer dans la Dark Zone. <tousse> sa Je lâcherai jamais personne ne me laissera avec personne, touche à nos trucs. <tousse> ah L'équipement trouvé dans la Dark Zone doit être extrait par hélicoptère, puis subir une décontamination. Rendez-vous au point d'extraction et tirez une fusée éclairante pour demander la récupération du matériel. Point d'extraction localisé. L'hélico appelé, attendez son arrivée. Quand il sera là, accrochez au câble tout ce que vous devez extraire. Et n'oubliez pas, tant que l'équipement n'aura pas quitté le sol, n'importe qui pourra le récupérer. Ne faites confiance à personne. On approche de la zone. L Hélico en approche. Extraction demandée. Extraction demandée. Hélico en approche de la zone d'extraction. Hélico en position. Hélicoptère sur site. Les ennemis ont été attirés par la fusée éclairante. Ils entrent dans la dark de l'est par la porte principale. Attirés comme des mouches. Bon, on a fini. Revenez au checkpoint et activez le tourelle. Hélico en route vers la base. Oh, oh. Allez, vous savez quoi faire Sur du pont maintenant. Remettez les tourelles en marche. Et tuez tous les ennemis tant que vous y êtes. Allez, on va Détruis carte sur le réseau SHD pour que les autres agents puissent entrer et récupérer du matériel. Vous sortez de la Dark Zone. Demande de backup reçue. Votre carte de la Dark Zone Est est mise en ligne sur le réseau. Tous les agents peuvent désormais l'utiliser pour extraire du matériel. Faites attention. Je sais d'expérience que l'avidité corrompt jusqu'aux meilleures personnes. Agents compris.